Bienvenue dans notre émission à la découverte de nos régions. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une forteresse romaine qui date de... Ah non D'accord. Bienvenue dans notre... Ah Attends, attends, je Bienvenue dans notre émission à la découverte... Non, attends, je suis dans l'œil. Bienvenue dans notre émission à la découverte de nos régions. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble... Ah, non, c'est moins bien. Bonjour, Pierrick. Bonjour. Notre historien est ici pour nous prouver... Ah voilà. <coughs> Voici l'historien Pierrick. Bonjour Pierrick. Bonjour. Alors, nous sommes ici sur les lieux euh, de la forteresse romaine. Que pouvez-vous nous dire sur ce lieu eh C'est une, euh, une, euh, une villa ancienne villa romaine euh, datant du XXe siècle euh, qui s'est plutôt bien conservée finalement. Et euh, <coughs> elle a été rénovée vers ces eaux -là. Et finalement, pour donner euh, cette maison assez ma majestueuse qu'on ne peut pas vous montrer ici, parce que pour droit d'auteur évidemment. Euh, voilà. Il rigole, Bonjour. Bonjour. Bonjour Fieric. Euh... <rire> <Pierrick, enlevez -moi. rire> <t 'ai> <rire> Bonjour Fieric. Bonjour. Notre historien est venu ici pour nous apprendre de nouvelles choses sur cette forteresse romaine. Eh bien, cette euh, forteresse romaine a été euh, construite par euh, Minus Dominicus. <coughs> oh, euh, donc... <rire> non,